À partir du moment où on divise un monde, on oublie encore d'en rêver un autre. Quand le corps est touché, la réalité change. Dans une période d'épidémie, faisons l'épidémie de l'ouverture. Bonjour à toi. Je suis heureuse de te retrouver pour cette nouvelle conférence de pub et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gisèle Duboc. Gisèle, euh, je te je te connais depuis euh, plusieurs années. Euh, tu as une grande connaissance de la sagesse amérindienne. Je voudrais te laisser te présenter, si tu veux bien, déjà, pour commencer. Alors, c'est difficile une présentation pour moi, parce que dans le monde occidental, on parle toujours de ce que l'on fait. Alors que dans le monde indien, on commence à manger, à parler, à faire des choses ensemble. Hein? Alors euh, derrière un écran qui normalement cache les choses, on a fait de l'écran, nous, une possibilité de s'ouvrir. C'est dur de, de, de se raconter ou de se situer. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie, avec l'expérience variée de ma vie, euh, d'amener une forme d'ouverture dans ces temps de transformation. Euh, qui, euh, bien entendu, se rapproche beaucoup de la réalité indienne, amérindienne, c'est-à-dire de cette vision du cercle, cette vision horizontale, où euh, on n'est pas dans hiérarchiser, juger, mais où on est à collaborer, se connecter et surtout danser le monde. Euh, je crois que j'anime des groupes, je fais des séances de thérapie, mais avant tout, je vis. Euh, le lien qui est la nature profonde de l'univers, on est tous en lien et ce lien au fil du temps et eh bien je l'approfondis alors voilà, je suis une femme qui danse ah, quelle jolie manière de, de te définir merci alors justement j'avais envie qu'on parle ensemble de, cette, de ce monde d'aujourd'hui et de, de cette réalité qu'on traverse tous chacun à notre manière et euh, Chacun avec euh, sa façon de voir les choses. Que, quelle est... J'ai envie d'écouter juste. <rire> bah, je crois que le monde aujourd'hui est secoué. C'est un petit peu comme si la vie, quelle que soit l'origine de ce qui se passe, euh, mettait euh, le monde <rire> euh, dans sa chambre et lui dit réfléchis à ce que tu fais. Hein? Euh, alors, quand on fait des retraites ou quand on fait des quêtes de vision, on fait des choses comme ça, on s'immobilise hein, et si c'est dans la nature, c'est encore mieux, mais ça peut être aussi dans un monastère ou dans un lieu clos, hein, ce n'est pas obligé que ce soit dans la nature. Bon, moi, comme c'est le chamanisme, c'est plutôt dans la nature que, que j'aime cette immobilité parce qu'elle devient extrêmement vivante, mais on met ça et on l'accompagne, c'est-à-dire qu'il y a ou un chaman ou un thérapeute ou un moine, si vous êtes religieux, qui accompagne cet immobilisme. Pourquoi Parce que quand on fait comme dans le café, quand on fait retomber, hein, que l'eau devient claire, il y a tout ce qui tombe. Et tout ce qui tombe, c'est tout ce qu'on découvre chacun au fond de soi. Et, et des fois, ça fait peur ou des fois ça demande de se remettre en cause complètement. C'est ça qui est très très important. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui c'est une mise euh, en immobilité d'une grande partie du monde, ce qui fait qu'on peut penser que les consciences vont être bouleversées. Et pour certains c'est facile, pour d'autres c'est très très difficile, bien sûr. Voilà. Alors, Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce que, ce que l'on traverse, il y a des quêtes de vision, je mets des guillemets, mais oui. ça s'approche d'une quête de vision euh, ou de plusieurs quêtes de vision. Par contre, ce qui, moi, m'a frappé, c'est que en général, quand on, on veut rentrer à l'intérieur de soi, on fait plutôt ça euh, sur le Nord, euh, sur la Ronde Médecine, hein, cette période où on rentre à l'intérieur de soi, pour aller chercher la vision, pour construire la suite. Et là, je vois des dissonances, moi, dans le fait qu'on soit confiné, enfermé, parce que ce n'est pas à la bonne époque. Le confinement de mars-avril, c'est le moment où, justement, d'habitude, on sort, où on est à l'Est, sur la roue de médecine, et là, on était coincé chez soi. Le deuxième confinement, c'est le moment de l'automne, ça c'est le moment où on laisse partir les choses et là aussi on était coincé. Est-ce que du coup pour toi ça, ça change des choses ça Ou est-ce que c'est des épisodes d'une quête de vision qui se Ah Moi je ne l'interprète pas du tout pareil. Pour moi que ce soit au printemps c'est l'abondance. Or oui. ce qui nous menace c'est cette croyance d'abondance. Où l'on peut détruire tout en pensant que les ressources sont illimitées. Donc, au moment où il y a l'abondance, on crée le schéma de. On stoppe les lumières, on stoppe cette euh, abondance d'achat et autres, on stoppe tout ça, on se met à la diète et à la diète de l'abondance. Donc, le printemps, qui est normalement justement la naissance, euh, et on est touché euh, pour montrer que nous, on se sert de cette abondance pour amener à la mort. Et quand on arrive à l'automne, à l'automne, on se dépouille, on commence à se dépouiller, et c'est un état de souffrance. Le premier confinement a été un confinement qui a choqué, qui a mis dans un état traumatique, alors que le second est en train comme quand la différence entre un accident de voiture qui fait peur, mais où on a peu de, euh, de, de problèmes physiques et un cancer, c'est que le cancer va être dans la durée. Et là, avec le second, on rentre dans la maladie, dans la maladie qui ravine, qui fait souffrir, qui demande, comme l'automne, de se dépouiller. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et là, on arrive à des gros problèmes, parce que quand on a éteint les lumières, hein, que on, est, on quitte une forme addictive à la, à la consommation qui remplaçait le lien, eh bien, on se retrouve dépouillé et cet automne euh, amène à, à, à la rencontre avec ce vide. Et pour certains, eh bien évidemment, ce vide fait peur et donne le vertige ou crée une colère parce que ça met une, une impuissance. Ou d'autres, en rentrant dans ce vide, on cherche à la fin sa propre lumière. Donc on va rentrer dans l'hiver, et c'est ça qui est sympathique, et dans cet hiver, on rentre à la racine de qu'est-ce que je vis vraiment aujourd'hui. Voilà comment moi, en tout cas, je l'ai vécu. Oui. Mais ça, ça, ça, ça se ressemble quand même. Qu'est-ce que moi je vis aujourd'hui Et pour moi, j'ajoute, et qu'est-ce que je veux vivre pour la suite Parce que je pense qu'on a quand même tous conscience que le monde qu'on vivait avant le 17 mars, il n'existera plus jamais. En tout cas, pas, et pas de la même manière. Je crois qu'on n'en a pas tous conscience. Ce n'est pas encore assez douloureux pour qu'on en ait conscience parce qu'il n'y a pas les bombes, on ne voit pas les cadavres encore. On ne voit pas. On voit bien sûr les. En psychiatrie, on est en train d'assister. C'est effrayant quand on est là dedans. En hein. ce moment, je vois des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Hein. On voit des, des des des schémas de violence, de colère, de, oui ça, on commence à les voir. Mais c'est pas grand chose. Ce qu'on ne voit pas, c'est les fondamentaux qui sont touchés. Ça, c'est très très très très grave. Parce que on est en train de créer quelque chose qui euh, va quand ça va émerger, ça va faire assez peur. Mais je crois que pour le moment, une grande partie de la population veut qu'on lui rende sa vie. Hein? Comme dans le oui, deuil. ça n'existe pas. Et aujourd'hui, tu le... y en a disent oh « non, rendez-moi ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rendre, pour, pour ma vie ?» Et là, actuellement, dans cette phase de marchandage avec le monde, on cherche les, les raisons qui nous empêchent d'avoir notre vie. Et par exemple, on va créer des boucs émissaires hein, qui vont être les 22 millions de personnes sensibles, hein, comme celle à partir de 65 ans, on sait maintenant qu'on est vieux, on ne le savait pas, avant on, on allait prolonger le travail, maintenant on est vieux à un an, ça change tout. Donc, <rire> c'est 22 millions de personnes qui empêchent les 50 autres millions de vivres qui empêche une jeunesse soi-disant d'avoir son temps, qui empêche, et ça on crée, à mesure que ça dure, que les, les frustrations se créent, que la misère se crée pour beaucoup, on crée un bouc émissaire qui, est, qui devient assez violent parce qu'on va avoir des problèmes climatiques qui vont être très présents, et donc cette population va être celle qui a l'argent, celle qui a tout eu, celle qui a mené la où on est, celle qui a fait ça. À partir du moment où on divise un monde, on oublie encore d'en rêver un autre. Parce qu'on croit que la guerre, en créant euh, « c'est toi qui m'as pris ma vie », Eh bien, on ne comprend, on n'est toujours pas dans « c'est quoi si on veut la vie demain ?» C'est ça qui devient dangereux. C'est qu'à nouveau, on va détourner l'attention, on va détourner cette prise de conscience si on n'y fait pas attention. Et Moi, je suis une optimiste, donc je pense que ce qu'on fait là, par exemple, toutes les deux, ce qu'on fait à travers euh, beaucoup de personnes qui s'y mettent, c'est cette prise de conscience de dire « attention, ne tombez pas dans le panneau, parce que si vous tombez dans le panneau, vous n'aurez pas la capacité de rêver un monde où le futur pourrait exister. Voilà, Je crois que c'est vraiment une période où la conscience n'est pas encore là parce que la douleur n'est pas assez visible. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus, en fait, sur le fait que ça ne fait pas encore assez mal. C'est quelque chose dont je suis persuadée, je pense que quelque part, il faut passer par une forme de chaos pour renaître à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je dis que le monde d'avant le 17 mars, il ne peut plus exister parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux migratoires, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux économiques, et que ceux-là sont encore plus importants que les enjeux sanitaires et qu'il faut changer tout ça. Mais les gens n'ont pas... Enfin, peu de personnes ont cette conscience-là, et je crois qu'il faut aller dans, dans encore plus de douleur. Donc moi aussi, oui. je suis une optimiste, et en même temps, je me j'ai envie de dire, plus vite on va aller dans cette douleur, dans ce chaos, plus vite ce sera terminé, parce que j'ai l'impression que c'est inéluctable aujourd'hui et qu'on peut plus changer les choses suffisamment si on passe pas par cette phase terrible euh, de, de douleur intense. Bah, je crois que la, la première phase euh, de, du mois de mars a commencé à toucher l'addiction. Ça s'est prolongé là. Mais maintenant, euh, comment dire Tant qu'on est coupé de ce qui nous fait vivre, on ne peut pas le défendre. Tant qu'on n'aime pas ce qui nous fait vivre, on ne peut pas le défendre. Or, le problème qu'on a, c'est que 60-70% de la population se trouve en ville que ce qui a à protéger c'est la nature et que la nature est devenue quelque chose qui existe chez Walt Disney c'est très très joli mais ça n'a pas de réalité la terre est sale quand on marche dessus l'eau on ne peut pas se baigner parce qu'il y a des poissons enfin on entend des phrases qui font un petit peu peur hein. mais c'est parce qu'il y a vraiment une ignorance et une rupture du lien avec ce qui est notre nid et ça pour que ça ça se recrée, c'est terrible, hein? mais on le voit avec les feux qu'il y a eu en Australie et autres, c'est que les jeunes qui étaient un peu écolos, mais qui parlaient un peu comme ça, quand ils ont dû perdre leur maison, quand ils ont vu ce que c'était qu'un feu qu'on ne peut pas arrêter, à ce moment-là, leur chair, leurs larmes, leur corps les guident vers une vraie vision du futur avec des vraies demandes et une véritable action. C'est-à-dire quand le corps est touché, la vibration de la réalité se modifie. On n'a pas la même réalité. Je veux dire, quand vous manquez d'eau, vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau. Là, il y a une réalité qui change du jour au lendemain. On ne dit pas peut-être qu'il y aura de l'eau, peut-être qu'il n'y aura pas de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Hein? Donc là, on a soif. Et la soif entraîne des délires, entraîne des choses comme ça. Donc, quand le corps est touché, la réalité change. Et aujourd'hui, la souffrance du corps, c'est ce qui nous permettra le plus d'aller à une réalité différente où la nature pourra reprendre ses droits. Est-ce que quelque part, tu crois pas... Euh, alors, je veux juste poser en préalable le fait que, pour les Amérindiens que je connais, il n'y a pas de dissociation entre eux et la nature. Ils sont la nature et la nature, c'est eux. Est-ce que quelque part, tu crois pas que euh, pour s'en sortir le moins mal possible, ou le mieux possible, allons-y, le mieux possible, ce lien, cette connexion avec la nature, elle est indispensable. J'ai envie de dire que c'est ce qu'il faut soigner en priorité. Oui, mais si on veut ce lien, il faut commencer par la base. C'est-à-dire la première nature que j'ai, c'est mon corps. Donc, si au lieu d'être avec ma tête qui n'a pas de limite, quand je prends une décision, je commence à sentir ma respiration, si je suis bloquée là, si je suis... Qu'est-ce que mon corps raconte Je vais commencer à ce moment-là à être en connexion avec la nature, ma nature. Et à partir de là, je vais faire attention à ce que je lui donne à manger, je vais faire attention à ce que je lui donne à respirer. Et dans ces cas-là, je réintègre la création. Et c'est en commençant dans son salon. Hein, quand on est, je sais pas, il y a l'amoureux qui rentre, ben regardez si vous respirez ouvert ou si vous êtes en train d'angoisser. Si vous êtes en train d'angoisser, c'est qui est un problème Donc le corps donne une autre réalité. Commençons à aller là-dedans et à partir de là, la rencontre du corps va tout de suite faire mettre les pieds dans la terre qui donne envie de bouger, de rejoindre la création dans son ensemble. Bien sûr qu'il y a ça. Et c'est très important surtout pour les personnes qui sont citadines et qui n'ont pas cette chance que tu as et que j'ai euh, de pouvoir euh, personnellement, moi c'est une heure et demie par jour de marcher en forêt ou dans la campagne avec mon chien et c'est une priorité, il n'y a pas de il, il oui. tergiverser c'est ça en premier. Et euh, c est, c est pour les personnes qui n'ont pas cette chance et en même temps je pense aussi que tu peux agir à la fois à l'intérieur de toi comme tu, le, comme tu viens de le décrire et en même temps en, en allant te reconnecter à ce, à ce qui fait notre essence ce qui fait qu'on est vivant la nature, ouais. si tu en as la possibilité je, je rencontre souvent des gens euh, dans les groupes hein, qu'on fait euh, quand ils sont dans la nature combien sont dans un décor ils marchent ils voient du vert, voient du vert mmh. ils voient des, des trucs qui sont jolis ou les mais ce n'est pas être dans la nature. Aujourd'hui, les corps sont fermés. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, cette initiation que l'on vit est en train de, de refermer des corps, encore plus vibratoirement. Oui. Donc, euh, ce qui fait qu'on va voir que les premiers temps, se prendre dans les bras va être assez difficile. Il y aura une, une peur des corps. Donc, quand mon corps est fermé, que je suis que dans ma tête. C'est-à-dire, quand je vais dans un paysage, je me dis, oh, ça ressemble dans le film machin, oh, ça fait ça, ou là, je ne veux pas mettre mes, mes chaussures là-dedans. Je suis dans la nature, je n'y suis pas. Avant que quelqu'un soit dans la nature, même quand tu vois les gens, et c'est bien de le faire, parce qu'il faut commencer par quelque chose, mais quand je vois les gens serrer les arbres, par exemple, on me dit, je vais faire, je ne sais plus comment on appelle ça, les arbres. Non, mais attendez, un arbre, c'est vivant. C'est une je crois. Voilà, c'est ça, qui rentre là-dedans. Effectivement, que le fait d'avoir les bras ouverts et d'enlacer, d'être en quelqu'un de, de, de, de s'abandonner sur quelqu'un, ça fait du bien vibratoirement, c'est évident. Mais ce n'est pas pour autant qu'on rencontre l'arbre. Quand euh, je me souviens d'un stage que j'avais fait faire dans le sud avec quelqu'un, ils ont découvert que les arbres ont une entrée. Il y a un endroit où on rentre. On ne rentre pas n'importe comment. Et il y a des arbres qui ne vous veulent pas. Et il y en avait une, belle l'arbre, il ne la voulait pas. Donc on voyait bien que son énergie, ce n'était pas pour elle. Quand on commence à ce que ce soit vivant, euh, on demande à la nature si elle est d'accord pour qu'on rentre. Mais comme si je rentre chez quelqu'un en disant « je peux venir ?» C'est oui, oui. ça la, la, la réalité. Mais on ne le fait pas oui. avec la tête, avec on le tête. fait avec le corps, avec le corps. On rentre, on est un peu, nous qui sommes conditionnés, si on veut comprendre ce qui se passe, pour tous ceux qui sont chrétiens, juifs, orthodoxes, protestants, qu'importe. Quand vous rentrez dans un temple, ou dans une église, ou dans une synagogue, inconsciemment, vous baissez le ton, Mettez la tête un peu comme ça, vous avez le sentiment qu'il faut marcher précautionneusement. Alors qu'on est dans un édifice, quelqu'un qui est relié à la nature a exactement la même chose, sans se poser de questions, parce qu'il est relié à la nature. Et aujourd'hui, notre vrai problème, c'est pour ça que le chamanisme, enfin, on l'appelle comme ça, mais ce qu'on fait au niveau des énergies et de l'ensemble, c'est quoi C'est réouvrir les corps pour que la réalité soit en accord avec l'univers. C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas gagné. Et c'est pour ça que cette douleur aujourd'hui, ces corps qui se referment, c'est comme s'ils allaient être comme le blé qui va geler. Il y a une dureté qui se met en place et qui demande d'aller chercher en soi la sève pour faire fleurir au printemps. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, quand on ne peut pas aller chercher à l'extérieur, quand on ne peut pas changer l'extérieur, et Dieu sait que le monde qu'on vit en ce moment est liberticide et on est contraint à des tas de choses, je pense qu'effectivement on peut aller chercher des choses à l'intérieur de soi et changer des choses à l'intérieur de soi, ce qui du coup va répercuter et va faire que les choses à l'extérieur vont changer. Mais c'est souvent, à mon sens, plus facile aujourd'hui de changer à l'intérieur de soi que de modifier les contraintes terribles que l'on vit en ce moment. Ou alors c'est euh, se battre contre des moulins avant et se prendre pour donc... Ben, en tout cas, quand le, le Dalai Lama euh, fait l'exemple euh, du moustique qui empêche de passer une belle nuit, hein, euh, ben, euh, j'aime bien cette métaphore. On me dit souvent, oh, mais nous, on est tellement petits, je dis, prends le moustique et tu verras que tu es vachement grand. Euh, C'est quelqu'un... En plus, on est dans un schéma où la vie nous envoie un signe, hein, et on appelle ça une épidémie, ce qui veut dire qu'on peut être contagieux. Euh, C'est intéressant de penser qu'on peut être contagieux hein? et que si j'ouvre ma vibration je suis en train de permettre à quelqu'un que je vais rencontrer qu'il ouvre sa vibration à sa façon, mais il faut que les vibrations, c'est comme de, des musiques euh, se fassent entendre pour qu'elles puissent ouvrir d'autres sons euh, un peu partout donc euh, je crois que vraiment euh, dans une période d'épidémie faisons l'épidémie de l'ouverture ça serait superbe au lieu d'être couronné on serait ouvert super oui ce serait ce serait chouette alors euh, le, le temps passe passe toujours très vite avec toi euh, je te l'ai pas dit mais il y a une tradition euh, dans les confidences de plumes c'est de te poser deux ou trois questions comme ça un petit peu euh, voilà euh... si, si, si c'était une musique pour toi ce serait quelle musique la vie le quoi le Covid, le quoi, dis-moi. Non, une musique pour toi, une musique qui te vient en tête. Une... Eh bien, ça serait la respiration de ma sœur. <rire> Parce que je ne supportais pas le bruit du ronflement. Et un jour, j'ai dormi euh, à côté de ma sœur Hélène. Et euh, on, on a faisait un, un truc toutes les quatre filles, on est quatre sœurs. Et c'était, j'étais dans l'hôtel dans sa chambre. Et elle a eu un ronflement qui est devenu le bruit de l'océan c'était une musique qui était superbe et souvent maintenant quand euh, je me sens euh, un peu angoissée ou pas bien je repense au ronflement de ma soeur ça me met la musique de l'océan et ça m'apaise immédiatement voilà, ouais, c'est ça la qui la me paix. vient à l'esprit aujourd'hui <rire> de... <rire> Je et j'ai envie de te parler de te demander aussi une plante pour toi ce serait ah ça serait une fougère, parce que la fougère, elle m'épate. Euh, une fois, je l'ai même filmée, quand j'étais avec Varennes dans les bois, les petites fougères, elles se rétractent quand on les touche. Elles sont peureuses qu'elles n'en peuvent plus. Euh, et elles sont à la fois euh, aussi euh, celles qui ont permis de créer le monde où on est, euh, puisque euh, ces milliards et milliards de, de, de fougères ont donné ce pétrole et tout le reste. Donc, euh, elles sont à la fois. Euh, euh, mon émerveillement dans leur façon de se tenir comme nous, d'avoir peur de se refermer. Et puis que dans leur mort, elles aient donné euh, avec ce pétrole un monde qui est fou, mais qui a tellement euh, révélé la grandeur de l'univers, que ces petites faugères me paraissent des faits, euh, qui nous amènent autant dans l'horreur que dans la merveille. Ok, Giseline, merci beaucoup euh, je pense qu'on te retrouvera pour une prochaine confidence de plume. En tout cas, ce sera un, un réel plaisir pour moi. Pour moi merci, merci beaucoup pour ça. Et à très vite. À très vite. Au à au très droit. vite à vous. Je vous embrasse. Ciao.